La visite du grand caméraman, le magnifique. Ouais, ouais, je suis comme ça chez Longueuil, Longueuil, j'aime voilà. ces chantiers, ouais. À Aqua. À Aqua. -Aqua. Il <rire> faut bien préciser. Oui, c'est à Aqua. Ce n'est pas l'Indice, okay. ce n'est pas le En plein Ce n'est pas Yassa. Ce n'est pas Mbanga Pongo. <rire> où le terrain coûte 300 000 là. Où l'avion était tombé à Aqua donc nous sommes à deux minutes de deux églises voilà le chantier est là Avoir le terrain au cœur d'Aqua mon frère non il n'y a que ce que Dieu, Dieu. parce que même avec la jambe tu ne vois plus même avec la jambe on ne voit plus le terrain voilà c'est les travaux le libérateur a à peine rentré du Tchad. C'est la magie. Voilà. De la magie. Ça, c'est l'heure des preuves. L'année des preuves. Ouais. L'année des preuves. On ne parle plus avec la bouche. Ouais. Donc, ceux qui vont dire que voilà ma folie. Ça, voici ma folie ici. On sort. Hein? suis moi je te montre le chantier. Ça, c'est ma folie. <rire> Un bâtisseur, tu mets les employés là. On est les fous? Ouais, ouais, ouais. On va Voilà. Voilà. Ça, la couche, je <rires> voilà. Voilà. <Ouais. rires> Au centre, culturel. au centre culturel. À Aqua. À Aqua. Voilà. C'est la magie. La magie du chantier. Magie, hein? Voilà. Maintenant, comme je compte aller au Canada pour ne plus revenir, je peux vendre ça même à 30 millions de pas. Ouais. C'est bon, non, magnifique Ouais, c'est bon, c'est bon Voilà, bon. merci Je ouais. confirme Bonne année Bonne année <rire> Coupez